Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Calc. Nous allons voir comment remplir des cellules vides avec des catégories. Dans cet exemple, les modules identiques n'ont pas été saisis afin d'alléger la présentation. Les nombres se rapportent à la catégorie figurant à côté. Pour réaliser certains traitements, par exemple pour compter par catégorie, nous voudrions remplir automatiquement ces plages vides avec la catégorie ad hoc. Commençons par montrer que ce n'est pas forcément utile. Données, table de pilote, nous allons regrouper par module. Par défaut, table de pilote regroupe les vides dans la catégorie « vide. Il suffit toutefois de cocher l'option « Identifier les catégories » pour obtenir le résultat attendu. Voyons toutefois comment procéder si le remplissage est nécessaire. Sélectionnez toute la plage concernée, par exemple ici a 2 à 20 copier. Sélectionnez ensuite la plage commençant à la première cellule vide. Tapez égal, puis la référence de la cellule au-dessus, dans notre exemple A2, et validez par Alt Entrée pour insérer la saisie dans toute la sélection. Sélectionnez de nouveau toute la plage, A2, A20 dans notre exemple, puis collage spécial. Gardez cocher texte, nombre, date, heure, éventuellement formule et format, en fonction de la sélection d'origine. Cochez, ignorer les cellules vides. Validez par OK, puis le message d'avertissement. Nous obtenons... Le résultat attendu.